Malte est une entreprise française mais qui maintenant opère sur différents pays, en Europe principalement, et on met en relation donc des consultants freelance avec des entreprises. On participe au développement de l'économie servicielle dans le sens où ces personnes sont des indépendants, des prestataires de services, et on leur permet de rencontrer des entreprises qui ont besoin d'eux, mais aussi de sécuriser la relation au milieu avec le paiement, toute la contractualisation qui est nécessaire. Les consultants freelance, au départ, lorsqu'on a commencé il y a 10 ans, c'était deux grands métiers, c'était les métiers de l'informatique, c'était les métiers du design, de la communication, on va dire. Aujourd'hui, ça concerne tout métier et en particulier, on a vu une, une accélération euh, depuis la fin du Covid, avec beaucoup de personnes qui choisissent de travailler en freelance, y compris dans ce qu'on appelle les fonctions support de l'entreprise. Donc, vous avez aujourd'hui des directeurs financiers en freelance, vous avez des gens qui viennent du juridique, des achats, de la comptabilité. Donc tous les métiers de type B2B, euh, services aux entreprises, peuvent être concernés. Malte, déjà, aide les freelances à trouver des clients, parce qu'ils ne sont pas forcément un gros réseau, ils ne sont pas forcément des commerciaux. Donc il leur permet de travailler avec euh, des clients euh, de petites entreprises, euh, des startups, des PME, mais aussi des grandes entreprises. Et avec toutes ces entreprises-là, ensuite, on sécurise la relation à plein de niveaux, mais en particulier au niveau du paiement. Lorsque vous travaillez par exemple avec un grand groupe et que vous êtes un freelance, vous êtes un peu livré à vous-même pour être payé à temps. Et c'est des choses qu'on résout pour les freelances. Et au-delà de ça, Malte aide les freelances sur le fait qu'il y a des partenariats, on a même énormément de choses, de la formation, des partenariats sur la partie santé, sur la partie banque. Les freelances aussi ont besoin de se retrouver, ont besoin de collectifs, ont besoin d'échanger avec beaucoup de freelances. On organise chaque année des centaines de rencontres. Pendant le Covid, c'était uniquement à distance, maintenant ça reprend en physique. Mais ils ont besoin de ce sentiment d'appartenance voilà, et d'échanger avec d'autres freelances. Et on se donne cette mission aussi de, de, de les rassembler.